fait cet audio aujourd'hui depuis Lyon. En effet, je suis à l'aéroport là, alors plus précisément je suis dans un hôtel proche de l'aéroport parce que je vais bientôt prendre le taxi pour aller à une rencontre euh, de mastermind dont je fais partie. Et ben, euh, ma famille me manque en fait, ma famille me manque. Heureusement qu'il y a de la technologie, que je reçois des vidéos de ma fille hein, qui a 20 mois et qui est trop mignonne. Euh, et c'est aussi l'opportunité pour moi de te parler de la place de la famille comment impliquer sa famille dans son business la première chose que j'ai envie de te dire c'est que généralement si en tout cas la valeur famille est une valeur importante pour toi et ben ça va normalement t'aider à fixer des objectifs plus élevés et à les tenir parce que quand tu euh, ne fais pas ça pour ta famille, comme quand j'étais célibataire, hein. bah, finalement, euh, <rire> si je gagne plus d'argent, je m'achète un iPhone. Si je gagne moins d'argent, euh, bah, je mange des pâtes. Quoi. Si je gagne plus d'argent, je fais euh, des vacances avec des potes. Si je gagne pas d'argent, bah, euh, je fais un week-end euh, en Normandie. Alors je, fais, je vais en région parisienne, c'est parce que c'est pas très loin. Mais quand tu as une famille, c'est plus pareil. Moi, je vais je sais pas, ouais, allez on va profiter de ces audio boosts et de ce summer camp pour te partager le fait que tous les mois en fait je me verse 3500 euros ce qui est bien plus élevé que ce que je pensais c'est à dire qu'on fait environ 20 000 euros de chiffre d'affaires et dans ces 20 000 euh, je me verse 3500 euros sur mon compte personnel et sans ma famille j'en serais pas là parce que je serais moins ambitieux moins Parce que euh, là, tout simplement, hein, euh, euh, mon épouse et ma fille, <rire> d'une certaine manière, elles attendent euh, de ma part que je ramène de l'argent régulièrement. En fait, ça ne les intéresse pas que je ramène 10 000 euros ce mois-ci et zéro les trois prochains mois. On a euh, un loyer à payer, des factures à payer, on a de certaines charges. Du coup, c'est une pression que tu peux voir de manière euh, négative, hein, mais si tu me permets, moi je le vois de manière positive parce que sans ça, bah, je me laisse aller. Ça, c'est la première place que peut prendre la famille dans son business, nous aider à fixer des objectifs et à les plus élevés et à les tenir. Autre chose de plus fun et léger, euh, c'est que ta famille aussi peut voyager avec toi dans ton business. Comment elle peut voyager avec toi Alors, à une précédente rencontre justement dans ce Mastermind, euh, j'étais allé dans le sud-ouest de la France et ce qui était super cool, c'est que j'ai en fait, tout payé aux frais de la boîte. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, euh, indemnité kilométrique, péage, restaurant sur la route, en tout cas pour moi, pas pour ma fille et, et, et mon épouse quand même pas. Euh, et je pourrais, si ma femme travaillait avec moi, hein, parce que c'est un de mes objectifs à terme, que quoi, si elle le veut évidemment, qu'on travaille ensemble. Et là, pour le coup, c'est des frais pro. Euh, et puis, on a pu aller là-bas et profiter et on a même fait une immersion à Bordeaux en fait, avec des clients. Et du coup, j'aime voyager, j'aime la famille, j'aime travailler. Et Quand tu regroupes les trois, ça te donne un boost d'énergie énorme en fait. Et ce boost d'énergie, eh ben, je, je te laisse imaginer que euh, bah, ça crée euh, euh, plus d'efficacité, ouais, plus d'attente de magnétisme dans ton business et ça booste ton business, du coup, euh, forcément. Et la troisième chose, c'est euh, que ça m'apporte aussi un cadre. Encore une fois, quand j'étais célibataire, je me levais quand je veux, je me couchais quand je voulais, euh, je travaillais euh, quand je voulais, euh, les jours que je voulais, vacances ou pas, bref. Tout ça était très euh, euh, spontané, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire désorganisé. Et le problème, c'est qu'on ben, perd en efficacité forcément. Euh, le problème quand tu as une liberté totale, c'est que par exemple, tu travailles tard le soir. Alors quand tu as un job salarié et que tu fais ça le soir le week-end, c'est autre chose. Hein. Mais quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas de cadre, tu travailles n'importe quand, quand et tu crois que tu travailles beaucoup, mais en fait le lendemain tu es fatigué, tu n'es pas efficace par exemple. Donc moi, tous les matins, euh, je travaille… à la rarement avant 8h30, 9h et je rentre où j'arrête de travailler rarement après 18h. Évidemment, il y aura toujours quelques exceptions. Je travaille presque jamais euh, le week-end et ça, pour moi, c'est tellement important parce qu'en fait, je peux travailler moins et travailler mieux et être plus équilibré dans ma vie pro et perso et ça me tient vraiment à cœur. Et je te, donne, je te donne un petit bonus, un dernier point, c'est que quand j'organise des immersions avec mes clients, j'aime beaucoup y aller avec ma famille. C'est ah, un peu étrange de te parler de ça, mais je vais t'en parler. C'est-à-dire que moi, je le fais, c'est pas calculé hein, de base, c'est-à-dire encore une fois, euh, j'aime organiser des événements, j'aime être avec les clients, j'aime être avec ma famille. Donc, euh, bah, quand je peux, je ramène ma famille en fait à l'immersion. Euh, donc les immersions, c'est un ou deux jours euh, qu'on passe avec nos clients euh, en mode conférence, atelier, mastermind. Et il y a en fait y a un effet qui se coule là-dedans. C'est que non seulement mes clients vont mieux connecter avec moi parce que pour beaucoup de mes clients, la valeur famille est très importante. Et ça, c'est hyper important que mes clients voient que j'incarne ce que je prêche et euh, bah, c'est créer une certaine énergie, une certaine autorité aussi. Et même d'un point de vue marketing, alors je ne vais pas faire des, beaucoup de photos avec, en mettant en valeur ma famille, mais quand je suis en immersion, j'en parle, il y a quelques photos qui circulent de, de moi et ma famille. Et donc, ça donne envie aux gens de travailler avec nous. Et ça aussi, c'est très très très important. Au-delà de famille par famille, c'est que tu vas attirer des clients en fonction non seulement de tes compétences, de ton savoir, ta vie, etc, mais de tes valeurs. Et par exemple, moi, une de mes valeurs hautes du coup, c'est la famille et beaucoup de mes prospects vont travailler avec moi plutôt qu'avec des concurrents parce qu'ils se retrouvent dans cette valeur famille, mais s'ils ne voient pas dans ma communication que je communique sur cette valeur-là, comment un prospect peut savoir qu'il devrait travailler, devrait entre guillemets, hein, travailler avec moi parce qu'on a les mêmes valeurs si je ne communique pas mes valeurs. Voilà, j'espère que ça t'inspire, j'espère que ça t'aide, euh, cette réflexion autour de la famille. Et si, ouais, comme moi, la famille est importante pour toi, j'aimerais vraiment te dire d'un point de vue formel ou plus informel, plus mindset, d'inclure vraiment ta famille dans ce que tu fais parce que c'est ça qui va te motiver. Si tu n'es pas motivé par l'argent. Bah, c'est un problème parce que tu ne vas pas réussir à développer tes ventes et du coup ton entreprise va mourir. Par contre, c'est pas un problème si tu es motivé par autre chose qui entraîne une motivation indirecte de l'argent. Tu as, as compris le truc C'est-à-dire qu'indirectement, grâce à ma famille, je suis motivé à gagner de l'argent. Parce que franchement, sur ma famille, je m'en fiche, hein, moi je peux vivre avec très peu d'argent. Mais grâce à ma famille, je suis plus motivé à gagner de l'argent et c'est comme ça que je peux mieux développer mon business. J'espère que ça te parle et euh, bah justement, justement, si tu te retrouves dans mes valeurs, dans ce que mon équipe et moi faisons et que tu es coach et que tu as envie d'avancer, bah j'ai une invitation pour toi. Ce mois-ci, on a encore une offre spéciale pour rejoindre le programme coach en mission. Le tarif va évoluer dès la fin de ce mois, donc si tu es intéressé, je t'invite vivement à prendre rendez-vous maintenant, un rendez-vous qui ne t'engage à rien de toute façon. Donc, si tu veux juste bavarder, euh, un, on passe un quart d'heure ensemble. Si tu n'es pas intéressé, c'est OK et on fait connaissance. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à t'inscrire en description. Il y a un lien, tu laisses ton nom, prénom, ton email, tu regardes la vidéo de 20 minutes qui présente le programme Coach en Mission avec l'offre actuelle. Si ça ne t'intéresse pas, tu t'arrêtes là et si ça t'intéresse et que tu n'es pas sûr à 100 d'acheter et de nous rejoindre, bah fais un call. De toute façon, que tu es intéressé ou pas, il faudra passer par ce call parce que j'ai envie de faire ta connaissance, je suis un minimum sélectif quand même avec les gens qui rejoignent le programme parce que je veux que les clients dans ce programme, bah, euh soit bien entouré et qu'on vive dans une bonne famille entrepreneuriale si tu veux. Et pour ça, il faut que je sélectionne un minimum les membres. Donc si tu te reconnais, je te dis à très très bientôt.